En description ainsi que plein d'autres cadeaux alors comment engager ces équipes sur le long terme là c'est une session de, de coaching que j'ai fait récemment avec une entrepreneuse euh, du coup cette entrepreneuse et eh bien on était arrivé à un stade où là c'était important pour passer au niveau supérieur et eh bien elle devait recruter et du coup lorsqu'on a creusé ensemble et, mais qu'est ce qui fait tu qu as du mal à recruter et eh bien elle disait mais en fait au fond de moi, j'ai pas envie de recruter parce que j'ai déjà recruté une personne une fois et bah cette personne-là a, euh, a appris pendant six mois et ensuite a monté son projet. Donc, en effet, dans certaines, euh, dans certaines entreprises, des fois, on peut se dire « Ah, mais si je forme quelqu'un et qu'il part, bah, ça va être du temps de perdu. » Ok, ça je peux comprendre et c'est vrai que quand on a des gens dans l'équipe et qu'on les forme et qu'ils partent, eh bien ça peut être des fois un peu challengeant mais finalement euh, sur le long terme on peut se dire bah, c'est bien que ça soit passé comme ça puisque euh, l'autre est en train de vivre quelque chose qui l'inspire mieux et donc il n'aurait pas été à 100% engagé dans mon entreprise si, euh, bah, si on l'avait gardé tout simplement alors qu'il n'était pas 100% aligné avec l'entreprise. Et donc la première chose qu'on a revue en fait ensemble elle m'a dit bah voilà moi je cherche euh, des besoins pour cette tâche, cette tâche, cette tâche, cette tâche. Et en fait, dans le dans, dans ce qu'elle proposait dans son poste, moi je lui ai dit waouh, wow, en fait moi quand je vois ça, tu vois, je vois un job. Et euh, du coup elle me dit bah oui, en effet c'est un job. Et du coup on est revenu sur sur quoi Sur la mission de l'entreprise. Pourquoi ça Puisque aujourd'hui je pense qu'on est une génération nous où on cherche bah, du sens. Moi c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas travaillé dans des entreprises puisque à chaque fois, on me proposait des, des, des boulots, des jobs, à faire des tâches. Et finalement, personne ne m'a recruté en me disant bah, voici la mission de l'entreprise, voici nos objectifs à long terme. Et voici, bah, aujourd'hui, on a besoin de toi pour contribuer à cette mission. Alors, nous, la première chose qu'on a fait, c'est vraiment redéfinir la mission de l'entreprise. Et c'est. Bah, en fait, je suis toujours étonné. Alors, des fois, ça peut même euh, moi aussi m'arriver. On se focalise sur ce qu'il y a à faire et on peut oublier, en fait, la mission de l'entreprise. Mais c'est important puisque quand on va euh, se focaliser uniquement sur des choses euh, à faire et eh bien tout ce qu'on va faire à chaque fois entre guillemets c'est mortel alors dans les deux sens du mot c'est à dire que des fois on peut s'ennuyer et euh, bah, parfois en fait bah, quand on fait les choses à un moment donné on n'a plus à la faire alors que la mission si les objectifs sont temporels la mission d'une entreprise est intemporelle ok une, un objectif est formel une, une mission est informelle. ça veut dire quoi ça veut dire que lorsque l'on va connecter un être humain elle en redéfinissant l'entreprise et alors là je peux pas aller dans les détails parce que c'était un domaine vraiment spécifique et du coup bah, si je le dis euh, voilà je peux par rapport à la confidentialité je peux pas en parler mais en gros si on veut être de manière schématique c'était amener des êtres humains à obtenir euh, telle chose pour pouvoir être, bah, être mieux et être beaucoup plus organisé dans leur vie. Et simplement, en fait, en voyant ça, on a mis « Ok, maintenant, quand je vais recruter, je vais recruter à partir de la mission de l'entreprise et ensuite l'identité de l'entreprise. » Donc, à quoi on contribue À quoi cette entreprise contribue Parce qu'on est des gens qui, qui veulent du sens aujourd'hui. Et, euh, bah, et qui on est, en fait Et comment est-ce est qu'on est vu par notre entourage en faisant ça, eh bien, on va avoir des gens qui vont être naturellement du coup euh, engagés pour être au service d'une mission d'une entreprise et s'ils veulent pas bah en fait ils feront autre chose et c'est OK. Donc en osant polariser le discours sur euh, la mission de l'entreprise, voilà ce qu'on veut, voilà qui on est, voilà à quoi on contribue, eh bien on va attirer des gens qui veulent contribuer à la même chose et finalement moi, aujourd'hui, je me perçois plus, comme je me, je me perçois pas comme un chef d'entreprise, mais finalement, comme un élément de l'entité qui est l'entreprise. Et dedans, j'ai un rôle qui est spécifique, qui est plutôt la communication. Mais dedans, il y a d'autres euh, membres de l'entité qui, eux aussi, ont un rôle qui est ni moins bien, ni mieux que le mien. En fait, on a tous notre rôle par rapport à qui on a et notre système de valeur. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et ensuite, c'est de donner, donc un, la mission et deux, de donner la vision. La mission est vraiment à quoi on va contribuer, et la vision, c'est bah, c'est ce qui va faire rêver en fait. C'est à quoi est-ce qu'on va arriver dans 5 ans ou dans 10 ans. Pourquoi Parce que chaque être humain a un besoin qui est le besoin d'évolution. L'étymologie même du verbe être, donc être humain, si on va regarder l'étymologie, ça veut dire croître, pousser. Si vous regardez dans le grand dictionnaire historique de la langue française, vous allez voir que l'étymologie du verbe être, c'est croître, pousser, grandir. Donc chaque être humain a ce besoin naturel de grandir de croître d'évoluer surtout nous dans notre société on a de quoi manger on a de quoi dormir donc nos besoins de sécurité sont accomplis donc on est de plus en plus tiré vers le besoin de réalisation et donc ça c'est vraiment cet aspect évolution personnelle et ensuite le deuxième besoin et là c'est celui de la mission qui crée ça c'est le besoin de contribution chaque individu a besoin d'évoluer et de sentir qu'il contribue à améliorer le monde selon sa forme et son système de valeurs et du coup en fait quand on arrive à garder ça à garder ce couple de ok là tu vas évoluer et je suis capable de me projeter en train d'évoluer et je me perçois en train de contribuer et eh bien quand on arrive à mixer les deux dans une offre d'emploi et eh bien on attire on augmente les probabilités je dis pas que c'est que c'est sûr que ça va matcher mais on augmente la probabilité que la personne qui rentre L'intérieur de l'entreprise va se visualiser à long terme et évoluer, et du coup va être beaucoup plus engagé. Donc, pour résumer cette vidéo, c'est je pense de plus en plus important dans la génération dans laquelle on arrive de donner du sens. Et pour donner du sens, et eh bien le sens, ça va être la mission, la mission qui va permettre à chaque et humain de se voir en train de contribuer et contribuer et de participer à quelque chose qui est plus grand que lui et deux ça va être de donner la vision la vision qui va permettre de montrer à l'être humain comment est-ce qu'il peut évoluer personnellement euh, à travers euh, en construisant cette vision ensemble donc euh, voilà et de, de montrer que finalement l'autre n'est pas mieux ni moins bien dans l'entreprise qu'un autre être humain mais par mais il va participer à quelque chose qui le dépasse, qui est plus grand que lui et simplement une entité plus grande que lui. Donc, pour synthétiser, pour augmenter les probabilités d'engager ces équipes au long terme, moi j'invite à, à vraiment définir un la mission, donc la mission qui va permettre à chaque être humain de voir qu'il est en train de contribuer à quelque chose de plus grand que lui, et 2 de donner aussi la vision qui est hein, comment est-ce que je vais pouvoir me visualiser justement en train d'évoluer personnellement. Et quand un être humain se voit en train de